Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire « Comprendre ses élèves » organisé par l'INSEA et le laboratoire EFTS, Éducation, Formation, Travail, Savoir. Donc, ce webinaire est organisé autour d'une conférence d'une ou d'un chercheur qui s'intéresse au vécu des élèves et autour également de la réaction d'un témoignage d'acteurs ou d'actrices d'établissement. Donc, je suis Julie Blanc et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Vidal, euh, formateur-chercheur à l'Institut Agro de Dijon, également associé à l'unité mixte de recherche EFTS. Michel va ici évoquer euh, la relation avec les élèves par le prisme de l'école de Palo Alto. Nous accueillerons en suivant Nadia Jouini, euh, qui est enseignante en éducation socioculturelle au lycée de saint et la perche en Haute-Vienne. Nadia est également membre du GAP. Alors, le GAP, c'est le groupe d'animation et de professionnalisation en éducation socioculturelle. Je tiens à les remercier tous les deux pour leur présence. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Michel Vidal. Merci, Michel. Merci beaucoup, Julie. Euh, bonjour à toutes et à tous que je ne vois pas pour l'instant. Euh, voilà, donc. Euh, sur, la, sur la question de comprendre ses élèves, donc je vais vous présenter comment l'école de Palo Alto aborderait cette question-là. Euh, et euh, de vous expliquer en même temps qu'est-ce que c'est que cette école de Palo Alto qui a un nom euh, si particulier. Je vais m'appuyer quand même sur quelques diapositives pour vous aider pour les visuels. Alors, euh, la question, lorsque, la question que je me suis posée au départ, c'est finalement, quand je regarde ça sous l'angle de l'école de Palo Alto, c'est comprendre ses élèves, c'est comprendre finalement quoi Et dans la manière dont, dont l'école de Palo Alto se, se positionne, il va regarder ça d'une certaine façon et qui peut être un peu détonnante par rapport à d'autres façons de voir les choses. Et en particulier, moi, je me suis beaucoup intéressé à la question des, des élèves en difficulté ou des élèves difficiles. Euh, pour moi, c'est très intriqué, ces, ces deux notions-là. Et du qu'est-ce qu'il fallait comprendre derrière ça Et quand on regarde la notion d'élève qui a des problèmes, et si on regarde ça dans l'histoire, on se rend compte qu'on euh, a eu différentes paires de lunettes pour essayer euh, de comprendre euh, quel était cet élève, finalement. Et... L'idée pour moi ce n'est pas de dire il y a une paire de lunettes qui est meilleure que, que les autres, mais c'est plutôt de dire est-ce qu'on pourrait voir un peu l'échantillon des paires de lunettes, comment elles regardent les choses, et comme on est dans une vision quand même là plutôt pragmatique de dire ben, comment on peut faire pour, pour travailler avec ces élèves-là, pour les aider, et ben, de se dire ben, plus on a de paire de lunettes, ben, mieux c'est. Euh, et donc, on voit que, que dans l'histoire, euh, je vais le balayer très rapidement, mais qu'en gros, euh, je, fin du, apparaît la notion d'élève et d'enfant anormal, avec curieusement l'apparition de l'école obligatoire. Et certains chercheurs font une corrélation assez étroite entre la notion d'école obligatoire et l'émergence d'enfants anormaux. Au 19e, on va parler... Euh, avec l'école obligatoire, on va commencer à parler d'élèves arriérés, d'élèves débiles, euh, dont ce sont les termes consacrés à, à l'époque. Hein, et on donne souvent euh, une cause sociale. Euh, en Considérant que l'école obligatoire intégrait notamment euh, des élèves qui étaient dans des classes socio-économiques plutôt, euh, on va dire, faibles, eh bien, ces élèves-là qui arrivaient dans l'école et qui ne connaissaient pas trop les codes de l'école étaient vus sous l'angle de la question de l'intelligence, d'un manque d'intelligence, et qu'on liait à leur vécu socioculturel, Jusque dans les années 40, où avec le développement de, de la psychiatrie, la psychiatrie dominant va commencer à dominer à cette époque-là, et on va parler, dans ces cas-là, plutôt d'enfants déficients, d'enfants délinquants aussi, parce qu'on va aussi regarder ça sur l'angle moral, notamment le régime de Vichy va beaucoup s'intéresser à la question de la morale. Euh, il veut travailler sur les enfants délinquants, et en leur donnant plutôt la, euh, des causes biologiques euh, aux raisons qui expliqueraient cette forme d'anormalité. Sans balayer euh, ces autres approches, dans les années 60, c'est euh, l'approche psychanalytique qui, qui va de plus en plus dominer euh, en France. Et là, on va plutôt parler euh, d'enfants euh, névrotiques ou psychotiques, euh, en assignant parfois des causes... Euh, et souvent, d'ailleurs, plutôt des causes parentales hein, à leur, à leurs problèmes, ce euh, qui, qui a fortement culpabilisé les parents, ou alors des causes socioculturelles. Et puis, euh, là, on, on, on, depuis 1990, 90, là, on a l'émergence d'une autre façon de voir ces questions de entre guillemets euh, d'anormalité. Euh, C'est avec le développement des neurosciences et notamment donc euh, le développement d'enfants qui auraient des troubles. Euh, neurodéveloppementaux et avec toute l'apparition des formes de 10 hein, que, que l'on connaît tous. Toutes ces lunettes-là préexistent encore, on est plus ou moins imprégné par une lunette ou par plusieurs. Et puis, moi, je me suis intéressé à, une, à la dernière lunette qui a émergé dans les années 70, qui est peut-être moins médiatisée, mais qui vise à finalement ne plus médicaliser l'élève ne plus essentialiser le problème vis-à-vis -vis de l'élève, mais plutôt d'envisager un sujet qui est dans un système qui, lui, est dysfonctionnel. Et si le système interactionnel avec d'autres personnes est dysfonctionnel, eh bien, le comportement qu'il peut avoir, qui peut nous poser problème, eh n'est qu'un symptôme de ce système qui est dysfonctionnel. Et donc là, c'est de voir dans ces cas-là le problème d'une manière non plus pathologisante, euh, mais plutôt d'une manière systémique, et en particulier, et d'autre part, non normative, c'est-à-dire de se dire, non, on ne voudrait pas des élèves comme ci ou comme ça, l'élève est tel qu'il est, avec ses propres normes, et à un moment donné, c'est peut-être un conflit de normes, un conflit de besoins qui peut générer le problème. Donc l'approche de Palo Alto est fondamentalement non pathologisante, donc, et non normative. Et ça va modifier, je pense, fondamentalement la manière dont on va regarder euh, l'élève et la manière dont on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pour lui dans le système dans lequel il se trouve. Parce que dans le comprendre, là, notre visée dans l'école de Palo Alto, c'est ou bien quand je suis dans une posture d'éducateur qui est plutôt euh, aidant, hein, un élève qui vient à moi et qui dit voilà, j'ai tel problème et ça ne va, ça va plus pour moi. Là, dans ces cas-là, mon objectif, pour, ça va être de lui redonner une certaine forme de pouvoir d'agir par rapport à, à ce qui se, se joue pour lui dans le système dans lequel il interagit, hein, de, et viser essentiellement à dissoudre sa souffrance. Parce que la question, là, dans l'école de Paleto, c'est bien de se dire qui souffre et de réduire, donc voire d'annuler cette, cette souffrance. Et c'est aussi dans le comprendre pourquoi, c'est en tant que pédagogue, il peut m'arriver d'être en confrontation avec des élèves avec qui ça ne va pas du tout. Et la question que, là, que je vais me poser, c'est comment euh, il faut que je, je m'aide moi dans un premier temps, hein, et comment m'aider au mieux en travaillant euh, ce système interactionnel qui est, euh, qui est déficient. Et donc, de chercher à créer une relation favorable pour permettre à chacun d'avoir une responsabilité équilibrée. Et cette notion de responsabilité équilibrée est sans doute aussi un peu clé de voûte dans l'école de Palo Alto, parce que ce elle considère que d'un côté, dans l'interaction déficiente, d'un côté, il y a quelqu'un qui porte une hyper-responsabilité, quelque part, hein, qu'on peut avoir souvent en tant qu'éducateur, c'est-à-dire de dire « euh, je tiens ce que la personne évolue, je tiens ce que la personne euh, apprend, je suis aussi évalué quelque part d'une certaine façon là-dessus, euh, je tiens aussi un, un curriculum, il faut, il faut le, le, le finir à la fin de l'année. » Donc peut-être qu'à un moment donné, je suis en hyper-responsabilité, et puis, en face, un élève qui, si moi, je suis en hyper-responsabilité, ça va être peut-être aisé pour lui de se trouver en hypo responsabilité et d'en jouer. Et donc, la question, là, c'est de pouvoir rééquilibrer ses, ses responsabilités et puis de permettre à l'ensemble des acteurs du système de trouver ou de retrouver du sens dans son action. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on risque de le perdre à vouloir lutter contre, contre quelqu'un ou contre un système, et d'oublier qu'est-ce que je veux moi derrière, derrière tout ça. Et donc, euh, comment, comment on aborde ça dans ces cas-là dans l'école de Palo Alto lorsque euh, on se positionne dans ce, type de, euh, dans, dans, ce, dans ce type de compréhension systémique de ce qui se joue pour, pour, pour l'élève Alors vous voyez que là, ça, ça, ça change fondamentalement la donne, parce que je vais plus m'intéresser de savoir, mais est-ce que finalement j'ai appris que euh, voilà, il a, ses parents avaient divorcé, j'ai appris qu'il y a quatre ans, il a perdu sa, a perdu sa mère très jeune, etc. etc. Je ne vais pas regarder ça, parce qu'à la limite, même si ça, je, je, je l'apprends, et peut-être que c'est la vérité, et peut-être que ça explique pourquoi l'élève est maintenant comme ça, et quand bien même, qu'est-ce que je peux en faire Je me sens un peu impuissant dans ce, dans ce diagnostic-là. Et donc… La question, c'est comment opérer un, un diagnostic qui, sur lequel, moi, j'ai un pouvoir d'agir en tant qu'éducateur, enseignant, au sens large du terme. Là, dans ce schéma-là, eh euh, je suis en bas, je suis les dents. Je suis les l'aidant euh, avec lequel donc, je vais interagir avec un jeune qui vient me dire « voilà, j'ai un problème », peut-être avec lequel j'ai aussi un problème. Et euh, ce jeune, il me dit « voilà, j'ai un problème avec euh, tel prof, avec l'école, etc. etc. » Et donc, ce qui va m'intéresser, moi, dans la manière de comprendre l'élève, c'est bien de comprendre certains éléments de ce système-là. Je vais essayer de comprendre quelle est la vision du jeune, de la personne là qui est en train de me parler. Sa vision du monde, ça veut dire, en gros, quels sont ses besoins, quelles sont ses normes. Euh, Est-ce que, par exemple, un élève qui vient me dire, mais on n'arrête on pas de m'embêter pour que je travaille, je suis collé en permanence parce que je, parce que je, je ne fais rien du tout à l'école, etc., euh, j'en ai marre, euh, j'ai des mauvaises notes, mais j'en ai rien à faire. À partir du moment où une élève commence à dire, bon, j'ai des mauvaises notes, j'en ai rien à faire, c'est sa norme. C'est sa norme. Et essayer de lui dire, ça serait quand même bien que tu travailles, ça serait quand même bien que tu augmentes tes notes, parce que quand même, pour ton avenir, oui, mais là, je suis en train de parler pour lui et je suis en train de lui poser mes propres normes. Et la première... Euh, la, la première stratégie à avoir, hein, c'est de pouvoir accueillir ces normes telles qu'elles la personne le pose sans porter aucun jugement sur elle. Donc, je vais essayer de comprendre cette vision du monde sans, sans juger, ce qui n'est pas facile, hein, ce qui est pas, des fois, on, on a des normes qui vont se dit « oulala, là là <rire> », pas facile à accepter, mais voilà. À un moment donné, l'accueillir, c'est pouvoir permettre à un moment donné à l'interaction de changer, c'est ça qui est fondamental. Et puis, je vais essayer de comprendre comment cette personne interagit avec d'autres acteurs et qui font problème et qui vient me dire, j'ai des problèmes avec l'école avec ou avec telle et telle personne. Et j'essaie de comprendre comment cette interaction se fait. C'est-à-dire, lui, comment il, il, il agit, comment les autres acteurs réagissent, selon lui, bien entendu et puis comment, en fonction de cette réaction, comment lui, il, il, il surajoute là-dessus Comment il réagit à ce que les autres lui font Et donc, euh, essayez de comprendre cette boucle-là, cette boucle systémique qui se joue entre le jeune et puis d'autres acteurs ou avec un système, et comment ça joue euh, et, et quand ça joue bien, on ne se pose pas trop la question, c'est quand ça joue mal que ça devient plus problématique et je n'ai pas essayé d'accéder à la vision du monde des autres acteurs, parce que ces autres acteurs, je ne les ai pas sous les yeux. Je ne peux pas les interviewer, et ce sont pas eux qui me disent qu'ils ont un problème. Donc ça, je ne vais pas du tout m'intéresser à ça. Je vais m'intéresser à sa vision du monde, du jeune, et puis à cette boucle interactionnelle qui se joue telle que le conçoit le jeune. Et bien sûr, moi, en tant qu'aidant, je, je rentre dans le système. Et ma question, pour moi, avec ma vision Palo Alto, donc ma vision du monde très particulière Palo Alto, c'est comment je vais pouvoir interagir avec lui, appartenant maintenant au système, pour l'aider, et pour aider le système. Alors, ça donne quoi Alors, ça donne, euh, dans, dans ce comment, euh, voilà, ça donne des, des questions, euh, euh, des, en tout cas des, des, des orientations qui, pour moi, vont m'aider, en tout cas dans la compréhension de de l'élève dans sa position du monde et dans, ce, dans, ses, dans ses modes interactionnels, c'est d'une part, voilà, je vous disais, c'est d'une part de me dire, là, je vais accueillir la personne selon ses normes, selon ses besoins, et je vais essayer de les comprendre en essayant de faire totalement abstraction des miennes. Ça ne veut pas dire que je me nie non plus, à un moment donné, d'autant plus que, quand je suis aidant, totalement aidant et que la personne me dit ben « voilà je, ça ne va pas avec telle ou telle personne », alors là, j'oublie totalement mes normes, je les mets de côté. Par contre, quand moi je suis en interaction avec un élève qui me, qui me pose problème, à un moment donné, mes normes vont revenir. Il n'y a aucune raison que je me nie pour l'autre. Mais à un moment donné, la question, ça va être comment négocier ces normes avec l'autre. Donc, en tout cas, dans, fondamentalement, c'est cet accueil-là. Et puis, je vais essayer de repérer les redondances interactionnelles qui euh, font problème en, en, en général, c'est-à-dire ces redondances interactionnelles, c'est ces boucles d'interaction qui en général euh, a, dé, a démarré d'une certaine façon et puis c'est souvent envenimé et c'est ancré. Et ces redondances interactionnelles, c'est cette manière de tout le temps essayer de faire la même chose, en croyant d'ailleurs qu'on fait on confie différemment, différemment, et en fait on fait tout le temps la même chose, et, et l'autre réagit tout le temps de la même façon, et lui aussi, il croit qu'il réagit différemment, et il fait tout le temps la même chose. Le, le grand classique de ces boucles interactionnelles dans le monde éducatif, c'est un élève qui, par exemple, commence à voir certains, me trouble un peu à l'école, et puis, ben, qu'est-ce que je vais faire Je commence à lui dire, bon, euh, tu vas dehors, et puis, euh, et puis il recommence. Et là, je vais dire, non, ben là, là, ça ne va pas, tu ne vas pas recommencer, et je vais te coller. Et, et puis à un moment donné, je vais le recoller. Et puis à un moment donné, il a son carnet de colle qui est bien rempli. Et ben, il dit qu'il faut faire autre chose. Et, et dans ces cas-là, je vais encore accroître. Et puis, et puis etc., etc. Et vous voyez où des fois ça peut arriver c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive au conseil de discipline. Et puis ben, l'élève, est, parfois, est donc viré. Et là, on est dans une redondance interactionnelle. Là, on voit qu'il s'est qu envenimé progressivement. Et à force de tenter tout le temps la même chose, hein, je suis tout le temps dans les mêmes tentatives de solutions pour arrêter ce comportement qui me pose problème, hein, par exemple, euh, mais c'est vrai aussi pour des élèves qui sont en difficulté, hein, je, fais, je peux faire aussi la même chose, à vouloir l'aider coûte que coûte, d'une certaine façon. Et à un moment donné, ben, l'autre réagit et il, il suramplifie euh, le problème, bien entendu, par ses réactions, et ça s'enquiste. Et à un moment donné, j'arrive dans un jeu totalement bloqué en me disant « je ne peux plus rien faire là, je ne peux plus, plus m'en sortir. » Donc, je vais essayer de regarder ces redondances interactionnelles, non pas en, en se disant euh, « quelle est la bonne solution ?» mais en se disant « comment je vais arrêter ces tentatives de solution ?» Ma seule réflexion, c'est « comment les arrêter ?» Parce que je sais qu'en les arrêtant, ça va déstabiliser complètement le système interactionnel, et en déstabilisant ce système interactionnel, il va se passer quelque chose. Le quoi, J'en suis pas sûr. Il va se passer quelque chose, et en général, qui permet justement de changer de mode interactionnel pour aller vers quelque chose de mieux. Et arrêter les tentatives de solution, c'est pas juste de dire stop. Je fais comme si de rien n'était. Parce que, le fait que le, je fais comme si de rien n'était, je fais comme si euh, euh, il m'embêtait plus, cet élève-là. Ben non, parce qu'à un moment donné, je vais, je, je, ça va m'énerver, puis je, ça va ressortir. Euh, et puis tout est tellement enquisté que l'élève, de toute façon, il sent bien que là-dedans, il, il ne comprend plus rien, et que lui continue dans sa, dans sa même voie. Et donc, ce qu'il faut que je fasse pour arrêter, c'est d'aller à l'inverse du bon sens, c'est-à-dire du sens dans lequel j'allais en me disant, forcément, ça va marcher à un moment donné, aller à l'inverse du bon sens, et aller à l'inverse du bon sens, c'est ce qu'on appelle faire un 180 degrés, euh, et d'aller dans un souci de bienveillance pour l'ensemble, et de trouver quelque chose qui déstabilise le système, mais qui va vers un mieux pour tout le monde, ça c'est important, et pas uniquement pour moi, ou pas uniquement pour l'élève. Qu'est-ce que c'est Alors, souvent c'est très curieux, ces 180 degrés, parce qu'on se dit « mais ça ne va pas, je ne vais pas faire ça ». Un élève qui, par exemple, est violent, à un moment donné, on n'aurait pas dû dire, et les psychologues essaient de le calmer, de lui dire, d'arrêter sa violence, de canaliser sa violence, de trouver une réponse avant, pour que sa violence ne monte pas, etc., j'avais enquêté un élève comme ça et qui me disait, c'est incroyable, moi quand ça vient, ça vient, quoi. et quand ça vient, j'explose, et, et, et je ne peux pas me retenir. Et, et les autres, là ils me disent en plus qu'il que faut que je me calme, j'essaie de me calmer, je n'y pas. Et vous voyez qu'en en fait, en, en lui proposant de se calmer, ça envenime le problème, parce que non seulement lui sait que ça, ça fait problème, il sait que quand il explose, c'est un peu désastreux dans ses relations avec les autres, mais en même temps, il est en train de culpabiliser, parce qu'il se dit, tout ce qu'on me conseille je n'arrive pas à le mettre en place. Et donc, il y a non seulement un malaise par rapport à l'interaction, mais en plus une culpabilisation. Et donc, à un moment donné, 180 degrés, est le grand message, c'est de dire « sois violent ». Alors, bien sûr, on ne va pas lui dire « sois violent » comme ça, mais on peut lui dire eh « écoute, euh, ça tombe bien, parce que moi, j'ai besoin de… j'ai remarqué que tu étais très, très sensible à l'injustice, et que finalement, des fois, je vois bien qu'il y a des gens qui souffrent dans l'école, dans la classe, de cette injustice-là. Et j'aurais besoin de quelqu'un qui soit vigilant, et, que, et je voudrais que, ce, que tu tiennes ce rôle-là, que tu sois vigilant à toutes les injustices qui peuvent apparaître. Alors, moi, je peux en créer, mais peut-être aussi entre les élèves. Est-ce que tu pourrais avoir ce rôle particulier et qui m'aiderait beaucoup, moi, parce que je, moi aussi, je tiens beaucoup à, cette, à ces valeurs de justice C'est un exemple de réponse. Il n'y a aucune réponse recette, attention, et c'est un exemple de réponse pour vous montrer que, ce que peut être ce, ce 180 degrés. De la même façon, un élève mutique, hein, qui n'ose plus rien, qui n ose rien dire, qui est timide, etc., l'enjoindre à être mutique peut l'aider à s'en sortir très, très bizarrement. Donc, euh, finalement, euh, par rapport à, à toutes ces 180 degrés qu'on peut poser, mais qui ne sont que du surmesure par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de recette miracle, euh, en tout cas, ne jamais considérer qu'il y a une solution universelle qui marchera tout le temps. Je crois que celle-là n'existe pas. Donc, travailler sur la sanction, travailler sur l'autorité en soi, pour moi, n'est qu'une tentative de trouver des solutions universelles. La question se pose toujours dans l'interaction dans l'ici et maintenant. Essayez de ne pas faire, continuer à faire partie des tentatives de solutions, parce que des fois, pour bien, en, en, en croyant bien faire, eh bien, on rentre dans les mêmes tentatives de solutions que l'élève a déjà vécues euh, auparavant. Questionner les incertitudes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on déstabilise un système, c'est qu'est-ce qui va se passer Et le qu'est-ce qui va se passer, ben, ça peut créer des angoisses. Il faut les questionner, ces angoisses-là, sinon on ne changera rien. Et puis, quand il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, parce que souvent, bien entendu, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est de ne pas crier victoire trop vite, parce que euh, l'autre n'est pas encore habitué à de nouvelles redondances interactionnelles avec vous, et que dans ces cas-là, si vous criez victoire vite, il risque de revenir très vite en arrière. Voilà, donc en conclusion, c'est de dire que là, l'idée, c'est de perdre le contrôle du système, perdre le contrôle, euh, c'est-à-dire je vais perdre le contrôle de la classe pour pouvoir euh, peut-être mieux influencer les choses. C'est que quitter ce qu'on appelle les buts de conscience, c'est-à-dire là, j'ai mon objectif et j'y vais et, et je fais fi de ce qui se joue en, en, en réalité pour regarder à un moment donné et prendre le temps de regarder dans l'ici et le maintenant ce qui se joue. Et finalement, c'est d'une forme d'éducation pour tout le monde, une forme d'éducation à ce que c'est que la relation éthique, plutôt qu'à la soumission à des normes, même si je ne suis pas contre, bien sûr, euh, l'acquisition de normes, c'est fondamental pour un groupe. Et puis, c'est aussi retrouver une forme de créativité dans la relation. Voilà, je vous remercie et euh, donc je pense qu'on va passer aux, aux questions. Merci beaucoup, Michel, pour cette conférence très intéressante. Alors, on va passer directement aux questions. Il y en a, il y en a déjà deux qui, qui nous sont parvenues. Euh, la première étant, euh, autour de cette démarche du 180 degrés, que tu viens d'exprimer, euh, une personne demande si on peut rappro la rapprocher du postulat de cohérence de Daniel Fabre. De Fabre, pardon, de Daniel Fabre, je me trompe. Alors, euh, pour moi, d'une certaine façon, on va dire, d'une certaine façon. On, on, euh, dans le sens où euh, y a une, la, la question dans, dans, dans le Palo Alto, c'est de ne plus être dans le euh, euh, ce que j'espère, je, de ce que ça devrait être, le système, mais à un moment donné, de revenir à la réalité des choses, il y a ce qui est. Et à un moment donné, si je ne fais pas avec ce qui est, de toute façon, euh, je, vais, je vais à un moment donné amplifier le problème de ce qui est déjà. Et donc, dans cette notion de cohérence euh, qui, qui est proposée par, euh, par Daniel, c'est là où je, me re, je, rejoins, je le rejoindrai euh, dans ce souci de, de retrouver euh, dans ce qui est, moi, qu'est-ce que je vis personnellement, et ne pas faire fi de ce que je suis en train de vivre, euh, et ne pas faire comme si, je serais le professeur comme ça, hein, et ne pas être dans un espèce d'idéal, et de l'élève et de moi, et de re-rentrer dans, dans l'hissier de maintenant, dans cette forme de réalité, qu'est-ce qui se joue vraiment, et comment je vais mettre en, enfin, remettre en scène ce qui se joue vraiment, plutôt que d'essayer de, de, de nier les choses. Okay. Je pense que le 180 degrés est, est, est là-dedans. Hein. Une autre personne a demandé, lorsque tu faisais référence à l'élève qui était collé, est-ce que coller, c'est aider Alors, voilà. Alors, euh, je ne sais pas. C'est-à-dire que dans le je ne sais pas, c'est qu'à un moment donné, le coller, ça peut marcher. Si un élève, à un moment donné, dans le coller, comprend derrière la finalité du coller en disant… Ouais, « Effectivement, j'ai fait une sacrée bêtise et je comprends que j'ai embêté mon prof et que je ne recommencerai pas et que je le mérite bien. » Pour moi, c'est éducatif, il a compris le sens de l'affaire. Et dans ces cas-là, je pense que oui, c'est aidé. Par contre, à partir du moment où, et c'est là où les redondances interactionnelles deviennent intéressantes, c'est à un moment donné, quand de coller, je surcolle et tatatata, et je vois que l'autre, il est tout le temps à faire une tête en disant « Mais c'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais cette affaire-là. » et pourquoi il me fait ça, et etc. Et à un moment donné, c'est-à-dire que l'autre ne se sent pas compris dans ce qui se joue, et eh bien, euh, eh bien là, je dis ben non, c'est là où il faut arrêter, ça n'est plus aidant, ça ne fait qu'amplifier le problème. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse univoque sur ce type de questions-là, c'est que c'est dans l'interaction et avec la personne avec qui j'ai affaire qu'on peut dire oui, c'est aidant, ou non, ça n'est pas aidant. Notre question, en quelle mesure ce type de démarche peut nourrir les réflexions collectives d'une équipe éducative vis-à-vis d'un élève et dans les liens équipe pédagogique et équipe vie scolaire OK. Euh, alors, ça, c'est vraiment une question très, très délicate à travailler parce que euh, on voit bien que, comme je vous disais, ça n'est que du sur-mesure. Euh, à un moment donné, ce qui va bien pour l'un ne va pas bien pour l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la proposition notamment du 180 degrés est très liée à la posture de la personne. Une posture qui, euh, qui serait plutôt, euh, dans, euh, comment dire, de dire « Non, non, mais moi, je n'ai pas envie de, de, de rentrer dans l'autorité avec l'élève, ça ne m'intéresse pas. » Pour moi, c'est fondamental d'entendre ça, c'est-à-dire que là, c'est la position, la vision du monde de la personne. Voilà comment elle voit son… Et dans ce cas-là, il fallait que je trouve un 180 degrés qui colle à cette vision du monde. À l'inverse, si quelqu'un dit « moi, j'ai besoin de retrouver une autorité, là, ça ne va plus du tout. Euh, il va falloir que je me... aussi que j'adapte mon 180 degrés à cette vision qu'il a de, de, de, sa, de, de son métier. Donc, certains, et on voit dans le collectif, certains disent, bah, « Tu n'as qu'à faire comme ça. Moi, le 180 degrés, il marche super bien comme ça. Pourquoi tu ne le fais pas ?» Oui, c'est vrai, mais je ne le fais pas quand même, parce que dans ma posture, ça ne va pas. J'arrive pas à... Et, et c'est ça le problème. Et donc, dans la question euh, qui se pose dans, dans, dans une équipe, c'est pour moi, l'équipe-là, elle doit être beaucoup, enfin, elle doit être aidante, aidante pour toute personne qui, à un moment donné, se trouve en, en situation de problème. À un moment donné, et on voit bien quand, quand un enseignant arrive dans une, dans une salle des profs et il dit, qu'est-ce qui s'est encore mal passé Et d'autres qui euh, ils sont en train de préparer les cours, dans cinq minutes, ils reprennent les cours, etc. Ils disent, ah ouais, ouais oh, mon pauvre, mais puis, ils repartent, quoi. À un moment donné, en quoi l'équipe fait euh, cohésion, et c'est là, euh, enfin, fait cohésion avec la personne qui est en difficulté, pour dire prenons du temps pour l'aider. Mais un moment donné, dans le prenons du temps pour l'aider, c'est il faut l'instituer. Il faut le, ça, ça, ça, ça se fait pas d'une manière informelle comme ça. Hein Donc je pense que là, pour moi, le collectif, le, enfin, le, le, le jeu du collectif, c'est bien ça, c'est d'apprendre à, à, à aider l'autre. Et apprendre à faire un, un groupe qui est capable de se dire Je me sens suffisamment, moi, en confiance pour dire à mes pères Là, ça ne va pas. Je, ne suis plus, je sens que je suis en limite de compétences. Qu Est-ce est qu'il y a un climat qui permet ça Comment travailler le climat qui permet ça Et euh, notamment, dans la question aussi qui est posée entre vie scolaire et enseignant, il y a aussi la, la question, à un moment donné, de pouvoir accueillir l'autre dans sa vision du monde sur ce que c'est que l'éducation. On voit bien à quel point ce mot éduquer est tellement sensible et que ça fait souvent en tension entre, entre vie scolaire d'un côté et enseignant des autres, et de se dire, est-ce que je peux accueillir déjà la représentation de la vision du monde de l'autre, et comment on peut travailler ensemble alors qu'on on a le droit d'avoir des visions du monde différentes. Alors, juste prendre une dernière question, alors, si tu, voilà, en essayant de répondre le plus rapidement possible pour ensuite donner la parole à Nadia. Il euh, y a une question qui est posée en lien avec une difficulté qui pourrait être ressentie entre le rapport à l'individu et au collectif, mais euh, plutôt dans une vision groupe d'élèves. Donc, euh, comment réussir à appliquer cette vision de l'éducation en travaillant avec des groupes d'élèves qui se créent leurs propres normes et souvent qui peuvent être en opposition Oui, tout à fait. Euh, alors, je vais vous donner un exemple, tout simplement. Un exemple où j'en travaille travaillé carrément là, sur un groupe euh, un groupe qui était en, en, vraiment en conflit mais alors en conflit hyper fort avec, des, avec le, tous, les, tous les enseignants alors c'était un bac pro euh, agroalimentaire euh, et, et, et donc voilà la tension était tellement forte et vous voyez quand, quand je dis le groupe, on dit, ils sont tous contre euh, chacun sans doute a une vision différente des choses mais ils sont tous contre en tout cas les enseignants et donc là il y avait vraiment une tension très forte de tout ce groupe là et donc, euh, on avait commencé à interroger, mais qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi vous êtes en tension Et donc, ils disaient, en gros, en substance, mais plusieurs, mais certains n'étaient pas de cet avis-là, Ils disaient, moi, l'agroalimentaire, allez, euh, allez travailler dans les conserveries, non, merci, très peu pour moi. Et en gros, on voyait que tous les élèves, enfin, beaucoup d'élèves, pardon, beaucoup d'élèves étaient à, euh, à dire, euh, nous, on est là pour un bac, on n'est vraiment pas là pour l'agroalimentaire, c'est clair. Et donc, euh, à partir de là, euh, bah, dont acte, revenons sur la réalité. Ils veulent un bac, point final, pour certains. D'autres sont peut-être un peu intéressés par une forme d'agroalimentaire. Voilà ce qui se passe. Et on demandait aux enseignants de leur côté, et vous bah, euh, Ils s'en foutent, ils ne sont, euh, sont pas motivés, etc., par l'agroalimentaire. Et vous, qu'est-ce qui vous motive dans l'agroalimentaire Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous titille Qu'est-ce qui vous intéresse Mais C'est un métier horrible <rire> <rire> je crois que tout était dit, dire que eux-mêmes ne trouvaient pas ce qui pouvait être motivant, si ce n'est que quand ils allaient en cours, il fallait qu'ils soient motivés quand même. À un moment donné, on a mis en dialogue tout ça, et euh, alors je vous passe un peu les détails, mais le, on arrivait à, à une négociation pour dire, ben voilà, pour, le, pour les gens qui euh, veulent qu un bac, on va faire du bachotage. Et les, les enseignants ont validé le fait que ils allaient faire du bachotage uniquement pour les gens et répondre au, à ce que voulaient les élèves, ces élèves-là, c'est-à-dire bachoter pour avoir le bac. Et puis pour ceux qui étaient dans l'agroalimentaire, ils, euh, ils allaient plus loin, mais c'était plus, plus ou moins, enfin, pas complètement individualisé, mais un peu plus individualisé. Et en fait, ça a complètement calmé, calmé le, le jeu, mais ce qui était aussi très intéressant, c'est que euh, les élèves qui disaient, nous, on veut qu'un bac, on ne veut pas l'agroalimentaire, écoutant ce qui se jouait pour les autres, hein, qui, qui allaient plus loin, euh, ils disaient « Ah bon ?» Mais euh... ils commençaient à poser des questions sur l'évolumentaire et ils commençaient à s'intéresser à cette affaire-là. Parce qu'on leur avait dit « Non, non, surtout, ne vous y intéressez pas, effectivement, puisque ce n'est pas votre choix. » Laissez tomber. Voilà un exemple pour travailler sur le collectif. Bien, merci. Donc pour approfondir cette, cette conférence, je vous renvoie donc aux références euh, de, la, de la conférence euh, que je viens de mettre dans le, le fil de discussion et également à l'ouvrage Palo Alto à l'école, euh, qui a été euh, écrit par, par Michel Vidal. Donc je donne tout de suite la parole à Nadia pour sa réaction. Euh, bonjour, merci Michel. Euh, pour euh, faire écho en fait à ce que disait Michel dans, dans mon expérience professionnelle, euh, bon, position qui est assez confortable quand même en E.S.C. puisqu'on travaille beaucoup sur euh, on travaille en pédagogie de projet et, euh, et pour répondre parfois à ces difficultés qu'ont les élèves euh, justement qui ont des comportements un petit peu euh, je vais dire déviant entre guillemets en classe, qui ne correspond pas voilà à toujours ce qu'on aimerait, euh, le comportement qu'on aimerait qu'ils aient. Euh, au sein même de la pédagogie de projet, je fais aussi de la pédagogie différenciée. C'est-à-dire que j'essaie de, de mettre des, des, des élèves, les bons élèves, donc je, leur, je les laisse en autonomie, enfin bon, entre guillemets, en autonomie, et euh, je vais les voir de temps en temps, et les élèves qui sont plus en difficulté, pour le coup, je passe aussi beaucoup de temps avec eux, ce qui va éviter que les uns ou les autres aillent, perturber, euh, aillent se perturber, euh, en fait. Euh, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, je, souvent, je ne veux pas savoir ce qui leur arrive, leur, euh, euh, ce qui se passe à l'extérieur, leur vie. Euh, J'essaie je, je, de garder euh, beaucoup de recul par rapport à ça. Parce que comme disait Michel, euh, moi, je ne sais jamais quoi en faire. Et j'ai souvent peur que aussi, bah, d'une certaine façon, ça influence mon regard que je peux avoir euh, euh, sur les élèves en question. Et euh, alors que j'ai quand même pour objectif de vouloir être le plus juste possible les uns avec les autres. Donc du coup, c'est parfois, je reconnais, pas toujours évident, mais, euh, mais je trouve que c'est important. Et en plus, euh, pour le coup, ils sont tous sur un même pied d'égalité, d'équité euh, au, au sein de la classe. Et on arrive à avoir une bonne relation de, de confiance euh, également les uns avec les autres. Eux, ils ont compris que moi, je ne voulais surtout pas en parler. Et, euh, et du coup, ils ne le font pas et nos rapports sont complètement différents dans les activités euh, en classe. Et parfois, donc, pour les élèves aussi en difficulté, mais je pense que beaucoup d'enseignants le font, c'est essayer euh, de les responsabiliser un peu aussi au sein de la classe, distribuer des documents ou autre. Et ça les valorise aussi. Donc, euh, du coup, là, ils voient que moi, je leur fais confiance également euh, au sein même de la classe, et, euh, et ils deviennent de plus en plus volontaires au sein des activités que, que je mets en, en, en place euh, en, en classe et avec les autres élèves. Voilà. Je, je Julie, j'ai fini. Je pense, que je suis dans le timing. Oui, bien sûr. Merci, Nadia. Merci Nadia. Ben du coup, est le, il est temps pour nous peut-être de conclure de conclure ce, ce webinaire. Donc, je vous remercie à, à tous les deux, Nadia Nadia Jouni, donc Michel Vidal. Merci également à toutes et tous pour votre participation.